Donc, c'est ça, un petit 30 minutes avec vous pour traiter de Google My Cartes. Donc, on va, dans un premier temps, s'approprier un petit peu l'outil, voir un peu l'intérêt d'un point de vue didactique. Puis, ensuite de ça, bon, on va faire une carte collective. Puis, bon, après 30 minutes, si ça vous tente de continuer à créer votre propre carte personnalisée, Bien, vous allez pouvoir le faire avec moi Mode. Donc, euh, voilà. Euh, rapidement, peut-être euh, vous dire qu'on a basé un petit peu euh, notre démarche justement de l'utilisation de la carte en général euh, sur euh, euh, les six points que vous voyez à l'écran. Je vais les voir rapidement avec vous en vous donnant des exemples avec Google Make Cartes, Puis bon, euh, ça va nous servir comme de base théorique et ensuite de ça, bien, on va vraiment euh, aller chercher euh, dans le fond les, euh, les éléments euh, plus techniques ensuite euh, ensemble. Donc, euh, bon, situer sur une carte, relever, décrire, catégoriser, associer, schématiser, interpréter, prendre position. Donc, on s'est dit, ben, il y a certains éléments qu'il faut voir avec les élèves quand on utilise la carte comme telle. Puis bon, est-ce que c'est possible de graduer justement ces actions-là ou ces choses-là que l'élève peut faire en observant une carte ou un paysage, par exemple? Euh, on va les regarder ensemble, un après l'autre. Donc, situé sur une carte, bon, ça, ça paraît assez simple, mais bon, un peu, euh, ça peut être un peu difficile pour les élèves dans situé aussi euh, sur une carte. Ce qu'on voit, nous, c'est toute la question euh, des échelles, puis bon, euh, tenir compte aussi euh, de la projection. Euh, petit exemple fun que je vais, euh, je vais faire avec vous, euh, justement, euh, ici, puis vous montrer en même temps, je suis dans Google Maps. Et bon, mais ben dans Google, mes cartes, je peux tracer des formes. On va le voir euh, en détail avec mon tantôt, euh, mais euh, bon, euh, voilà, je vais tracer, par exemple, le GroenLand et puis bon, on, on peut euh, jouer avec, on va dire, la projection. Donc, si vous voyez, je déplace le GroenLand. À l'Équateur, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça fait, c'est un, un élément qui est, qui est le fun à faire avec les élèves pour justement euh, travailler la problématique euh, de la projection avec eux, puis peut-être l'essayer avec d'autres territoires. Puis, bon, euh, à première vue, bon, avec eux, c'est clair qu'on, qu vous savez, qu'ils vont vous dire que le Groenland la le même temps que l'Afrique, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, vraiment, c'est un des aspects qui est intéressant de l'outil de Google Maker pour travailler euh, le situé dans l'espace, mais aussi la, la projection comme telle. Euh, on vous a mis aussi dans la diaporama, vous allez voir une petite vidéo qui explique un petit peu pourquoi, dans le fond, on a cette, cette distorsion-là d'un objet 3D qu'on rapporte sur du 2D. Ensuite de ça, dans la démarche toujours, on s'est dit, ben ce serait le fun d'insérer des éléments, de relever, d'écrire, donc d'utiliser les mots de l'élève pour justement qu'il puisse exprimer ou présenter les éléments qu'il peut voir euh, à l'écran. Et puis, bien, euh, aussi, bien, je vais le mettre en, en relation aussi avec un autre qui est catégorisé associé. Bien, une fois qu'il a nommé ces éléments-là, bien, ce qui est capable de... Euh, de, de, de, de, de les associer à des concepts géographiques. Euh, Puisqu'on a peu de temps, bien, je vais prendre par exemple l'exemple, je vais retourner dans Google make Cartes ici, l'exemple de Chicago, tiens, euh, qui peut peu utilisé, euh, mais qui peut être vraiment intéressant. Donc je suis toujours dans Google make Puis Ce qui est bien avec Google make Cartes, bien, je peux par exemple changer le, le fond de carte. En, encore là, vous allez le voir avec euh, mot tantôt, mais euh, pour justement faire en sorte de travailler, par exemple, euh, relever euh, des, des éléments, donc si je retourne à ma, à ma présentation ici, donc relever et décrire, donc l'élève, lui, ce qu'il peut faire, c'est bien, je vois des, certainement des espaces verts, je vois de l'eau, je vois des bateaux, je vois des maisons, je vois des routes. Bon, ça, ça serait par, par exemple les mots qu'il pourrait utiliser facilement, donc un euh, langage qui serait plus d'élèves. Mais euh, catégoriser et associer, ça serait plus d'utiliser un langage géographique. Donc on peut par exemple lui demander euh, d'identifier euh, des éléments, un espace portuaire par exemple. Ici, on vous a identifié un certain nombre de choses, donc un espace portuaire, un espace vert, centre-ville. On peut parler aussi d'axes routiers, euh, axes de transport et tout ça. Donc euh, ce qui est bien avec, on l'a vu, bon, avec euh, Google Maps, on peut identifier des grandes zones comme ça pour identifier un espace vert. Puis bon, je pourrais même aussi changer la couleur de mon espace vert pour qu'il reflète plus euh, dans le fond ce que je veux illustrer. Puis bon, on a aussi, euh, c'est bien, une série de puces euh, qu'on peut utiliser ici euh, à l'intérieur de ça. Donc ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que l'élève utilise un langage géographique après avoir dans un premier temps euh, un peu débroussaillé les différents éléments qu'il euh, qui a pu observer. Euh, dans Google Mes cartes, vous allez voir avec Mode, c'est vraiment les deux outils qu'on utilise le plus euh, souvent. Donc, euh, vous avez la possibilité, par exemple, de tracer des lignes uniquement. Donc, euh, je pourrais, par exemple, un, un axe de transport, mettons, je pourrais écrire ça, transport. Puis, bon, je peux changer, comme on l'a vu, la couleur, l'épaisseur du trait. Donc, vraiment, là, vous commencez à, je ne sais pas si vous remarquez, à faire ce qu'on appelle une carte schématique. Donc une carte schématique, c'est aussi un des éléments de notre... Euh... Euh, démarche, donc en quatrième. Donc, est-ce que l'élève est capable de schématiser le territoire et avec, en fond d'écran, une carte euh, comme Google Maps Carte, bien, euh, on pense que ça peut être plus facile pour l'élève de schématiser ces éléments-là. puisqu'il ce qui est le fun aussi, ben, on l'a vu avec la carte de base, bien, tu sais, je peux euh, changer le fond d'écran puis bon, euh, peut-être mettre en lumière un petit peu plus les éléments qui euh, font partie euh, de, ma part, de, de mon élément de schématisation qui est en arrière-plan comme ça. Ensuite, euh, bon, euh, dans le, toujours dans la démarche, donc on se rappelle qu'on a euh, dans un premier temps situé, on a ensuite relevé d'écrire, on a euh, catégorisé et associé et schématisé. Bien, il y a toujours la part d'interprétation. mais la part d'interprétation ne se fait pas seulement avec Google Maps. C'est pour ça que sur le site du RICI, on a mis plusieurs tâches qui utilisent les dossiers documentaires. Ça nous prend un dossier documentaire. Donc, sur euh, documents d'histoire et de géographie, il y a plusieurs tâches qui euh, peuvent être utilisées avec des cartes. Euh, et, euh, bon, les, les, les, les tâches viennent toujours avec un dossier documentaire, justement, pour supporter cette interprétation-là. Puis, ultimement, bien, on, dans la démarche, on ne voulait pas non plus évacuer l'élément euh, euh, prendre position qu'on qu juge important, là, donc qui est, la, dans, qui est un des, une des composantes de la compétence. Je montre un exemple de carte euh, terminée. Donc euh, ici, je vais mettre en privé pour ne pas qu'ils pensent que c'est à moi. C'est vraiment comme quelqu'un qui visite cette carte là. Donc, avec Google mes cartes, là, vous allez pouvoir faire de, de très belles cartes avec une, une sorte de légende comme celle-ci. Puis, bon, à l'intérieur, vous voyez, je peux euh, venir comme... Euh, cliquer euh, sur les différents points et j'ai des contenus qui s'affichent avec une image. Et donc là, je suis dans une carte en mode de consultation ou lecture, si vous voulez. Et puis bon, j'ai le territoire schématisé, j'ai euh, les, les différents documents qui euh, sont pertinents pour euh, comprendre un peu l'organisation du territoire qui est ici. Puis si je vous ramène à notre première activité, donc quand vous êtes entré, je vous ai demandé euh, de justement... Euh, entrer euh, des données euh, en lien avec euh, un, un Google formulaire. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi importer. Donc euh, importer, je vais ajouter une couche. Donc vous pouvez importer des données. Donc je vais cliquer sur importer. Je vais aller chercher les données euh, du formulaire, dans le fond Google, qu'on vient de, euh, de, de, de, de remplir ensemble. Donc. Euh, pour le repère, donc euh, je vais écrire euh, sélectionner les colonnes pour placer le repère. Quelle est votre dernière destination? Bon, je vais mettre qu'est-ce que vous voulez, euh, dans le fond, euh, visiter, donc qui est un élément euh, touristique, donc ou de, de géolocalisation. Puis ensuite, on demande le titre, donc ça va être comme, je vais voir le, votre prénom, donc ça va me permettre de savoir qui euh, veut aller où. Donc j'importe les données comme telles. Vous voyez ici, bon, j'ai les destinations de rêve de Maud, Caroline, moi et Carrie. Donc, euh, je peux cliquer sur ces éléments-là, puis bon, j'ai les informations qui sont géolocalisées sur la carte. Donc, c'est un autre élément qui est vraiment euh, bien de, de, de Google carte Donc, on va aller ici à Madagascar, chez Maud, et puis bon, euh, Carrie, donc tu veux aller en Australie. Donc, vous voyez là, un, un petit peu, c'est quoi l'intérêt de l'utilisation, un peu, un portrait général des possibilités de Google Maps en 10 minutes, puis avec une petite démarche qui vous permet euh, justement euh, de, de, de, de le travailler avec les élèves euh, euh, au plan didactique. Voilà. Maud? Oui, donc euh, avec moi, là, on va... Juste... Essayer de faire un petit main sur les touches, donc euh, faire une carte ensemble. Donc, euh, je vais partager mon écran, là, ça ne sera pas bien long, j'espère. Euh, on voit bien. bien, super. Donc, euh, d'abord, euh, je voulais juste être sûre qu'on euh, comprenne bien euh, quel est l'outil, donc euh, Google mes cartes, parce que je pense qu'on connaît bien euh, Google Street View. J'essaie, j'essaie, je vais changer de diapo. OK. Donc, on a Google Street View, donc qui nous permet vraiment d'observer le territoire comme si euh, on était un piéton. Hein. Donc, euh, on a vraiment une vue là, euh, euh, donc, euh, de piéton, est-ce qu'on peut observer euh, les, les édifices, etc. On a Google Maps. Donc ça, c'est plutôt, on va l'utiliser souvent là, quand on veut un itinéraire rapide. Hein. On s'en va quelque part, on ne sait pas par quel chemin passer. Donc en voiture, ça va être notre GPS. On va utiliser Google Maps. Google Earth, maintenant, bon, euh, il y a beaucoup des parcours avec de l'information. On va beaucoup utiliser l'image satellitale, donc, euh, satellitaire, pardon. Et aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est Google mes cartes Donc, c'est un autre outil. Donc, euh, c'est ce que steve là, vous montrait euh, tout à l'heure. Donc, c'est important d'avoir un compte euh, Google pour que ça fonctionne. Donc, euh, je vous mets le lien dans le clavardage. Ce sera une carte sur laquelle on peut travailler ensemble. Moi, je l'ai déjà ouvert ici. Donc, notre défi, ce que je vous propose de faire, c'est, euh, dépendamment là, de comment vous vous sentez à l'aise, je vous présente donc comment ajouter un repère, euh, préciser euh, donc euh, en, dans une courte description quel est son attrait touristique. Là. Euh, disons que notre intention pédagogique est de travailler le, le, le territoire euh, touristique, par exemple, en géographie. Ensuite, troisième élément, on va venir ajouter une image, puis on va terminer en euh, modifiant le pictogramme pour que euh, notre légende là, euh, soit, dans le fond, cohérente entre nous. Donc, je vais le faire deux fois. Donc, si vous préférez observer, puis après ça le faire, je vais le faire une deuxième fois. Si vous voulez le faire tout de suite, vous pouvez le faire tout de suite, il n'y a aucun problème. Donc, euh, si on veut euh, ajouter un repère euh, sur un lieu euh, donc touristique, bon, pourquoi pas encore reprendre mon exemple d'Ethna, Cécile. Moi, j'utilise souvent là, le moteur de recherche en haut, je trouve que c'est vraiment le plus simple pour aller euh, cibler euh, un endroit. Mais là, on voit que je suis pas à la bonne place. <rire> je vais le réécrire. Non, je vais aller chercher la bonne chose. Okay. Ah, super! Donc là, j'ai vraiment le volcan qui m'intéresse. Pour ajouter donc mon repère, je clique simplement sur le plus, donc ajouter à la carte. Et là, c'est ce qui va créer mon repère. Et vous voyez, il vient d'apparaître aussi là à gauche dans ce qui va être notre légende là, tout à l'heure. Donc, euh, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, préciser donc est quel est cet attrait euh, touristique. Donc, on va venir ajouter une description. Pour ça, il faut venir cliquer là, donc, sur l'icône du petit crayon ici. Donc, on va cliquer sur « Modifier ». Puis on peut expliquer là, pourquoi l'Etna, euh, c'est un volcan, donc euh, c'est, je pense, le, un volcan, le volcan le plus euh, haut en altitude euh, ou euh, actif en Europe. On pourrait écrire euh, « volcan actif », donc c'est pour ça que certaines personnes euh, qui voudraient faire du euh, tourisme d'aventure ou du tourisme naturel euh, veulent visiter donc, ce volcan-là et on enregistre. Donc, on a le nom de notre repère, on a maintenant une courte description que j'ai fait très rapidement et ensuite, on peut venir euh, ajouter une image donc qui va euh, venir illustrer le repère qu'on vient de créer. Donc pour ça, on va venir sélectionner euh, le petit appareil photo ici, donc ajouter une image ou une vidéo que je trouve intéressant de Google MyCard, c'est que, donc, oui, on pourrait venir téléverser euh, une image euh, qui est euh, dans nos fichiers, dans notre ordinateur, mais encore plus facile, donc on peut faire une, une recherche d'image Google, donc directement dans Google MyCard, donc on n'est pas obligé de sortir. Donc, euh, euh, c'est le cinquième onglet ici, là, recherche d'images Google, donc euh, si on voit donc notre visite à l'etna plus comme une randonnée, par exemple, on peut directement venir chercher notre image, là j'écris Etna randonnée ». je vois de merveilleuses photos, je choisis celle-ci, je la sélectionne et elle va apparaître. Très important, ça, il faut des fois, là, il faut le répéter hein, à nos élèves, donc euh, de bien cliquer là, sur « Enregistrer euh, » en bas à gauche pour être sûr là, que notre repère euh, est bien enregistré, notre photo, notre description, notre titre. Ces trois éléments-là sont bien présents. Maintenant, on va se donner peut-être un code pour euh, les, les repères qu'on va euh, ajouter. On pourrait se dire que bon, les euh, si c'est un attrait qui est plus naturel, on va le mettre vers euh, le repère. Si c'est quelque chose d'un euh, attrait qui serait plus culturel, on viendrait le mettre en bleu. Euh, si c'est, euh, vous pouvez trouver euh, une autre couleur, là, si vous, c'est un attrait qui serait euh, d'aventure, vous pouvez mettre ça rouge. Donc, euh, voilà comment on va venir modifier le repère. C'est vraiment avec le saut de peinture, donc l'icône le, le, style. Donc, moi, je vais y aller peut-être plus dans une version euh, naturelle. Donc, je vais prendre le vert. J'ai un choix d'icônes populaires, mais en cliquant sur « plus d'icônes », je peux vraiment venir personnaliser. Là. Donc, il y a quand même, je pense, un choix intéressant euh, d'icônes. Et bon, des fois, quand, quand on est chanceux dans le filtre, on peut écrire certains mots-clés et trouver là, donc, euh, des icônes de cette façon-là. Sinon, ce sont par thème. Donc, forme, sport et loisirs, lieu, moyen de transport, urgence, météo, animé. Et on écrit OK. Donc, si je modifie mon échelle vers une plus petite échelle, j'aimerais. Ça s'en vient. Je vais également, rafraîchir pour voir si jamais euh, certains d'entre vous euh, avaient ajouté des repères en même temps que moi. Donc, je vois que je... c'est comme similaire hein, à, à, à tout à l'heure. Je vois qu'on est resté dans Portland pour Steve. Puis, j'imagine que c'est Carrie qui est allée vers euh, la Grande barrière de Corail en Australie. Donc, je vais aller voir ça. Donc, si je clique ici, donc je vois la Grande barrière de Corail, la plus grande barrière de Corail au monde. Donc, ça m'indique vraiment là, pourquoi euh, c'est un attrait touristique. Super. Donc, on pourrait venir, là, prenez euh, le temps là, de venir euh, ajouter peut-être une image, de le tester. Et euh, c'est ça, le, le, la modification d'icône a déjà été faite. Donc, je peux le refaire. Euh, un autre attrait touristique, bon, on pourrait dire euh, le Colisée, par exemple, de Rome. Donc, pour s'assurer euh, d'ajouter notre paire, on clique sur Ajouter à la carte. Je vais rafraîchir, euh, Carrie, pour être tour de voir euh, ton image. Euh, Grande Toi, tu la vois, Steve? Moi, je la vois. En fait. Oui, Caroline, tu as une question? En fait, Là, je, te, je faisais juste regarder ce que tu faisais là, mais là, je, pour, pour moi me retrouver être capable de travailler dans cette même carte-là, c'était quoi le, le, le, le début que j'ai je... remarqué? <rire> oui. Oh! Allez. OK. Pas de <rire> C'est page... celle que c'est carte 21. 20, OK, à la page 28. Hein? Sinon, ouais. je... il est dans le chat. OK. Je vais me rendre. <rire> c'est bon. Puis ça, ça pour, pour créer ça, c'est comme pour que les élèves soient tous sur la même carte, pour que j'ai créé cette carte-là, tu vas le montrer ou c'est dans… Okay. Dans le fond, ce qu'on pensait faire, c'est se rendre à, à, juste boucler la boucle, faire la conclusion okay. puis après ça montrer ça, mais… Euh... Juste sûr que tout le monde ait le temps de créer, dans le fond, euh, son repère, au moins une fois. Je voudrais aussi ajouter, euh, si jamais on trouve, par exemple, une, une vidéo hein, intéressante, au lieu de mettre une image, donc, ce sera possible euh, euh, d'ajouter une vidéo YouTube. Je ne sais pas si j'essaie de l'idée de Rome attends, en 360. Un week-end à, à Rome. Si vous voulez essayer également d'ajouter une deuxième photo, donc vous pouvez toujours la faire en cliquant sur le petit plus. Puis si vous, voulez, euh, si vous pensez là, que vous ne voyez pas les, euh, les repères de tout le monde, n'hésitez pas à rafraîchir là, votre page. Comme là, je vois qu'on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repères euh, actuellement. J'amenerais cette section-là juste en disant que euh, c'est possible aussi, dans le fond, de, de venir euh, modifier, dans le fond, euh, notre légende. Donc, euh, ici, le calque n'a pas de titre, mais on pourrait le nommer, donc euh, en faisant euh, renommer cette couche. Donc, on pourrait dire que ici ce sera les attraits naturels. Enregistrer. Et en ajoutant une nouvelle couche, on pourrait aller ajouter, donc classer, dans le fond, euh, les attraits touristiques. Les attraits, mettons, je dirais les attraits culturels enregistrés. Et je pourrais venir, là, euh, en glissant, déposant le repère, je pourrais venir le glisser dans cette couche-ci. Puis, on pourrait faire ça, là, dans le fond, euh, avec euh, toutes nos repères. Caroline, avais tu avais-tu une autre question? Ok, c'est beau. l'avantage entre, euh, tu supposons qu'on le parle avec les élèves, entre partir du Forms ou leur demander de le faire direct, c'est quoi le... Qu'est-ce qui amène plus l'un que l'autre à être utilisé? Bien, tu sais, pour moi, je vois le Forms plus comme une collecte de données. T'sais, si on veut... Euh, rapidement, l'enseignant veut venir ramasser des données par rapport à quelque chose. Là, si les élèves sont vraiment dans Google Maps, je pense que là, y, ils vont vraiment plus travailler avec la carte. Ils, vont, ils, vont, ils peuvent venir même observer... Là, là, là, on est juste venu placer un repère. Mais on pourrait, là, comme Steve si l'a montré euh, tout à l'heure, on pourrait... Là, on a un fond de carte euh, très traditionnel. On pourrait venir changer ici, là en bas, la carte de base. On pourrait changer le fond de carte, le mettre en image satellitaire. Puis, là, on pourrait venir avec les élèves observer là, vraiment le territoire. On pourrait créer des itinéraires, par exemple. On pourrait délimiter des formes, un peu comme la, la démarche là, que, que l'a expliquée Steve tout à l'heure. Ça répond à ta question? Steve, oui. tu vas sauter à la conclusion? Oui, je vais prendre le contrôle. Donc, peut-être juste pour conclure le petit 30 minutes ensemble pour euh, justement l'aspect plus webinaire 30 minutes. Euh, ben, tu rapidement, peut-être pour que ça soit enregistré, peut-être je juste vous dire que si vous êtes familier avec Google, euh, votre Google Disk, euh, bon, pour créer une nouvelle carte, c'est assez simple. Quand vous êtes dans votre Google Disk, vous pouvez, vous pouvez faire nouveau et vous avez euh, ici plus. Donc, on a le, le, le traditionnel Google euh, Documents et compagnie, et d'en plus, vous avez Google cartes. Donc, c'est tout simple de même pour partir une nouvelle carte là, donc euh, qu'on on va pouvoir justement travailler ensemble par la suite. Pour ce qui est des tâches, donc je vous rappelle que dans le diaporama qu'on vous a partagé, il y a différentes exemples, bon, plusieurs exemples de tâches, dont euh, des tâches qui, euh, comme je le disais, portaient sur euh, le territoire agricole, qui portaient aussi pour le primaire sur euh, 1905 pour comparer un petit peu le, le, le territoire des prairies de la côte ouest. Vous aurez par exemple aussi sur l'aspect la, modernisation du Québec, donc une tâche qui permet d'identifier un certain nombre d'éléments qui représentent la modernité dans différents aspects culturels, résidentiels, économiques et transports. Au secondaire, bien, on, on a aussi bon, l'équivalent, mais avec, pour identifier les aspects ou les éléments qui, représentent, euh, qui correspondent à une métropole comme Montréal. Puis, bon, euh, territoire agricole, Californie, ça, j'en ai déjà parlé. Puis on, il y a aussi des qui là au primaire et au secondaire qui sont vraiment le fun, là, qui permettent justement à l'élève de travailler euh, bon les différents éléments, de situer, d'écrire et tout ça. Puis, bon, euh, vous avez vraiment des tâches. Si vous voulez commencer à, à taquiner, on va dire, l'image géographique euh, satellitaire, ben euh, je vous propose justement de commencer par ces éléments là parce que bon c'est c'est intéressant pour euh, se faire l'œil un peu sur euh, les éléments qu'il faut regarder dans une image satellite ou dans une carte donc, tous ces éléments-là sont disponibles dans le diaporama, mais si vous êtes sur le site du récit, c'est toujours dans nos ressources, hein, ressources primaires, secondaires, puis vous avez en bas euh, une section cartographie, et là, vous allez avoir toutes les tâches, là, justement, euh, sur le sujet, dont euh, le, le qui suit que je viens de parler, par exemple. Pour euh, les besoins de la formation, dans le fond, si vous voulez obtenir un badge qui confirme euh, votre euh, participation à ce webinaire euh, de 30 minutes, euh, comme à notre habitude sur Campus Récit, donc vous aurez euh, le lien ici qui euh, vous permet d'accéder à Campus. Donc il faut se euh, connecter dans un premier temps. Donc euh, je vais juste copier ça. Bon, ça s'en vient ici. Je vous mets un. Vous vous connectez. Donc, il faut d'abord se connecter. Ensuite, une fois connecté, euh, parce que bon, euh, ou inscrit, inscrite, il faut euh, réclamer le badge. Je vous mets le lien rapide qui mène vers le badge. J'ai plusieurs formations dans le campus. Bon, je, ça serait difficile de s'y retrouver. Donc, euh, je vous mets le lien directement. Et vous retournez dans Teams, vous cliquez sur le deuxième lien et vous allez obtenir votre badge pour la participation à ce webinaire. Donc voilà, ça fait le tour un petit peu de la, de la présentation de Google Make Art, des, des fonctions de base. Euh, là, on sera dans la période de questions, puis bon, aussi, bon, on va pouvoir...